Précédemment dans ce qui prouve. Ça devient n'importe quoi ici. C'est un club de cordes à sauter, pas un club de lutte. Alors vous allez tous vous calmer, ou sinon je vous montre la qualité de mes points. Maintenant, Pierre et Leonidas, vous allez me faire le plaisir d'aller vous installer en gradin et de la fermer. Quant à toi Caroline, tu vas me faire le double d'entraînement ce soir. Et tu as intérêt à me montrer de quoi tu es capable, c'est clair <rire> Je peux m'arrêter maintenant <rire> Non, tu vas maintenant faire une démonstration avec Caroline Marchand. Toi, déjà Mais j'ai à peine d'entrer dans le club et je dois déjà montrer ce que je sais faire. Ouais, t'as tout compris. Oh, merde. Allez, on piste et plus vite que ça. Euh, très bien. Ça y est, j'ai trac maintenant. Tout le monde va me regarder. Et si je faisais n'importe quoi Que quelqu'un me sorte de là, je vous en supplie. Vous savez, c'est peut-être mieux que ce soit Caroline qui y aille toute seule. Elle vient d'arriver, c'est le meilleur moyen de voir ce qu'elle sait faire. Non, ne me laisse pas y aller toute seule. Oui tu n'as pas tout à fait tort. Enfoiré Hé hey, hey, voyons s'il y a de beaux mecs, maintenant. Allez Caroline, prends cette corde à sauter et montre-nous ce que tu as dans le ventre. Très bien. Par contre, soyez indulgent avec moi, s'il vous plaît. Ouais, bof, c'est simple hein, pour l'instant. Peut-être, mais il n'a encore rien vu. Comment ça euh, je la suis depuis qu'elle a commencé la corde, donc je sais de quoi elle est capable. Hmm, si tu le dis. Wouah, quelle vitesse Je connais cette technique. Elle prend de la vitesse pour créer des flammes et pour ensuite faire un saut perdu dans les airs. Elle va nous faire son burning jump Vas-y, Caro, tu peux le faire Je crois que j'ai pris assez de vitesse maintenant. C'est parti pour faire mon saut terrier yeah <rire> C'est incroyable Burning... Ciao yeah Alors, vous en pensez quoi je sais, c'est simple pour une performance comme ça, mais je peux faire mieux. Simple. Simple Tu rigoles, j'espère. Hein Pourquoi Tu as été extraordinaire Montre-nous vraiment, montre montre vraiment, vrai montre. montre vraiment géré, Caro. <rire> Arrêtez, vous allez me gêner. <rire> enfin, on peut continuer, hein C'était ridicule. Tu ne comprends rien au sport, de toute façon, toi si, mais Camille en fait largement mieux que toi Elle resplendit beaucoup plus lorsqu'il saute. Hein Quoi Hé hey, Caroline, viens par ici. Oui Qu'est-ce que vous voulez me dire Cette prestation, là ah, Il va me dire que c'était génial, j'en suis sûre Ah, je suis tellement contente C'était nul, mademoiselle Caroline. Certes, vous en avez peut-être impressionné beaucoup dans ce gymnase, mais il vous en faudra beaucoup plus si vous voulez gagner le championnat du monde. Hein Quoi Mais je n'ai pas parlé de championnat du monde Ou alors j'en ai parlé, mais je m'en souviens pas. C'est pour cela que tôt, demain matin, nous allons commencer pas. par un entraînement non, sérieux à 6 h avant les cours. Pour ce et soir, euh, ça suffira. Monsieur Deo, vous m'entendez Allez, le bande de morfée, servlez Allez tous vous coucher Il est tard, et vous avez Ouh. sûrement des devoirs à potasser Putain, je crois Il, Il a raison, j'ai assez sauté pour ce soir, monsieur moi. Pierre. Ça fait du bien de se doucher après une dure journée. Ouais. Ah, Cookie, si tu savais la journée que je viens de passer. Bon, je te passe le cours de philo hyper chiant avec le prof qui nous apparaît de trucs incompréhensibles. Ça parle de la Congo machin truc. Enfin, bref, on s'en fout. Bref, quand j'y pense, c'est dingue de tomber sur un lycée avec un club de cordes à sauter. Peut-être que je vais pouvoir enfin réaliser mon rêve. Tu imagines ouais. Ah, tu es mignonne, Cookie. Enfin, cela dit, ce sera difficile de collaborer avec cet entraîneur. Et puis ce Camille est bizarre. Mais il a l'air gentil quand même. J'espère aussi que Valérie ne va pas encore me mettre des bâtons dans les roues. Et puis devine qui est dans le même lycée que moi Leonidas Tu te rends compte, Cookie Si j'arrive à l'impressionner avec mes performances, il voudra peut-être sortir avec moi Ce serait le rêve. J'espère juste que Pierre ne sera pas jaloux. Tu sais qu'il m'aime beaucoup Cookie. Tu as déjà raconté tout ça. Bon, <rire> demain je vais devoir me lever tôt. Et là je dois t'avouer que. Je suis assez fatiguée. Ouais, très fatiguée, mais.. Je pourrais même que. que je m'endorme d'un seul coup comme ça. Oh, Mademoiselle Marchand, nos séances privées ont porté leurs fruits. <rire> tu es la plus grande sauteuse de l'univers, Caroline. Je t'aime depuis toujours. Deviens ma femme. Oui, je le veux. Comment peux-tu me faire ça, Caroline Tu sais très bien que j'aime Pierre plus que tout. Non, Camille, c'est moi que tu dois aimer, c'est moi Tu m'as oublié, Valérie. Tu m'as oublié... Léonidas Léonidas. Comment as-tu pu faire ça, Caroline Comment Léonidas ce sport n'est plus fait pour toi Caroline. Tu dois arrêter. Tu as changé, Caroline. La corde à sauter te monte à la tête. Je vais te tuer, Caroline. Te tuer, tu m'entends Pierre est à moi À moi Je suis seule Je suis seule maintenant Oh Ah Ah, ah putain Ah, c'était un rêve, ça va. Désolée Cookie, je t'ai fait peur. Que je rêve de ça à ce moment-là, c'est très étrange quand même. Je suis championne, mais je perds tous mes amis. Et il y en a d'autres qui se font la guerre aussi. J'espère que... que ça ne va pas vraiment se produire. Non, il faut que je fasse tout pour que ça ne se produise pas. Ça ne se produira pas, vous m'entendez, Dieu Je jure que ce rêve n'était qu'un mauvais rêve. Je ne me laisserai pas abattre par un rêve aussi stupide Shake, shake, shake. Jum, jum, jum. Shake, shake, shake. Oh, t'es là, me, hein Quand tu to your face One, two, three, four t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, jam, jam. t'es Shake, shake, là,